Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis et bienvenue dans les lives du jeudi Bayermel. En fait aujourd'hui, euh, je ne ferai pas le live et en fait je vais faire une annonce officielle, c'est que je vais arrêter de faire les lives du jeudi Bayermel. Donc je sais que ce live est... C'est un rendez-vous que vous avez beaucoup apprécié. Euh, bonsoir. <rire> Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. <rire> je sais que ces lives ont été appréciés. J'ai pris beaucoup de bonheur à les faire, vraiment. Euh, et aujourd'hui, en tout cas, je ressens euh, qu'il est temps pour moi d'arrêter euh, de faire ces lives. Euh, C'est pas évident de prendre une décision quand on programme. Euh... <rire> bonsoir Cynthia. Quand on met une programmation et qu'on se dit, ah tiens... Euh, on est parti du point de vue marketing ou autre. Euh, c'est totalement déconseillé de fonctionner comme je le fais là. Et en fait, dans la transformation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est important pour moi d'être aligné, intègre et authentique avec ce que je vous apporte. Euh, J'ai ai toujours à cœur de, de vous proposer des contenus euh, que j'offre en étant euh, aligné avec mon cœur. Et j'ai remarqué aussi plein de fois avant où j'ai proposé des contenus dans le Ah, tiens, il faut que je le fasse. Il y aurait bien eu des jeudis où j'ai pu sauter, mais je me suis dit Tiens, il faut que je le fasse parce que voilà. Là, cette année, je ne savais pas trop s'il fallait que je repropose ou pas. Euh, et au final, je me suis dit bah, Tiens, euh, il faut que je le fasse puisque les gens ont aimé, il faut que je le fasse. Et en fait. Euh, depuis euh, moi, le mois d'août a été assez remuant pour moi donc euh, ça m'a demandé de me remettre en question, de me revenir vraiment dans cette bulle, d'aller contacter ce qu'il y a en moi et, euh, et c'est important pour moi de vous proposer quelque chose aujourd'hui où je me sens vraiment euh, où j'ai la joie de le faire, où je me sens vraiment euh, au cœur. merci, <rire> du bravo de te respecter, nous sommes sans être... Cette nous sommes dans cette énergie et celle du futur exactement euh, donc euh, je j'ai envie de aussi de de comment dire <rire> j'ai envie de, de dans mon cabinet dans tout ce que je propose aujourd'hui j'ai envie de me défaire de il faut que je dois en fait j'ai envie d'être porteuse des messages que je donne. C'est important pour moi d'être dans cette intégrité et dans cette transparence et dans cette authenticité vis-à-vis -vis de vous. J'ai eu une séance individuelle. Coucou Sarah J'ai eu une séance individuelle euh, cette semaine où je disais justement à la cliente qui était là que, que c'était important en fait qu'elle pense à elle en priorité. Qu'en fait que... À l'instant où elle prendra en considération ses besoins, c'est à l'instant qu'elle prendra en considération ses besoins en elle, que le monde, que les autres, que sa famille prendra en considération sa personne et ses besoins. Tout commence par soi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on ne puisse obtenir qui ne vienne pas de soi. Donc, Sarah, tu me dis, on ne te voit pas sur Facebook. Écoute, euh, je crois que ce n'est pas un hasard puisque je, je fais l'annonce d'arrêter les lives et Facebook, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, euh, je fais uniquement sur Instagram et je publierai après. Je, je diffuserai sur euh, Facebook. <rire> je crois que tout est aligné, là, du coup. <rire> voilà, donc, euh, c'est vraiment il y a une prise d'un électrochoc justement suite à cette séance où je me suis dit il n'y a rien qui n'existera en dehors de moi tant que je ne l'implante pas à l'intérieur de moi, tant que je ne suis pas capable de porter de la considération à, à la qualité euh, de ce que je propose, je ne peux pas demander aux gens de, de voir, de percevoir, je ne peux pas toucher le cœur des gens, j'ai besoin de toucher mon cœur des gens. Donc du coup, euh, dans ce besoin d'authenticité, dans ce besoin de véhiculer vraiment ce que je partage, parce que j'ai fait le choix d'être une thérapeute, euh, intègre et authentique euh, c'est important de moi pour moi en tout cas de de faire de même voilà donc euh, aujourd'hui je ça assez que c'est plein de choses que j'aimerais vous dire et c'est assez confus à la fois dans ma tête parce que je suis un peu... Ça, ça me touche aussi de pouvoir vous dire ça, mais j'ai envie de en, me rendre libre de toutes ces règles stratégiques, marketing et ou autres euh, qu'on nous dit. Et j'ai envie de revenir dans, dans, vraiment dans un espace où je m'écoute vraiment, dans un espace où euh, je me sens l'élan de vous proposer quelque chose. Et à l'instant où je vais vous proposer quelque chose, je sais du plus profond de moi-même que déjà ça vient de mon cœur, que déjà ça me génère de la joie, que déjà. Euh, j'ai envie de vous proposer ce qu'il y a de beau, de ce que moi je peux m'offrir. J'ai envie de... parce que vous le méritez vraiment. Vraiment. Euh, je n'ai pas envie de proposer pour proposer. Je n'ai pas envie de faire juste parce qu'il faut... y a besoin d'une régularité pour avoir des likes, ou tout simplement pour que mes liens soient partagés, tout simplement pour que Instagram me place, peu importe, moi je comprends rien, moi tout ça. Moi il y a une chose que je sais, une loi dans laquelle je... Qui est ma règle de vie, c'est que je sais que tout ce que je pose au plus profond de mon cœur dans ma vibration intérieure devient réalité. C'est là que tout commence. C'est dans, dans ma vibration intérieure que tout commence. Et j'ai envie, en parallèle, euh, merci, euh, <rire> merci Cynthia pour tes mots. Et j'ai et envie, à partir d'aujourd'hui, de rentrer vraiment dans cet espace intime de moi et de laisser jaillir ce que j'ai envie de vous proposer, dans des instants peut-être un peu sporadiques, par-ci, par-là. Hein? Et, et, mais je sais au moins qu'à ce moment-là, ce que je vais vous proposer euh, aura du sens pour moi. Je, là où je... je c'est que j'ai je, je, peur de la confusion, du fait que tout ce que j'ai proposé aujourd'hui, j'ai toujours fait tout avec mon cœur. Mais là, vraiment, il y a comme euh, une rencontre à, à vraiment intime, profonde, de, de vous proposer, de me rapprocher, moi, <rire> déjà, euh, de ce que j'ai vraiment envie de faire à l'instant où j'ai vraiment envie de le faire. Et, et, et en conséquence, en ricochet pour vous, de vous proposer vraiment quelque chose de qualité à l'instant où c'est fait, dans lequel il y a tout de moi aussi. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de vous proposer, en fait j'avais un rêve, pourquoi tout ça en fait, pourquoi tout ce remue-ménage, parce qu'en ce moment je suis en train de remanier mes offres au niveau de mon cabinet complètement, à partir d'aujourd'hui je ne veux plus du titre euh, thérapeute énergéticienne par exemple, parce que je trouve que ce titre ne me convient plus, euh, au départ et puis j'ai changé, j'ai mis thérapeute du changement, mais encore il y avait quelque chose qui manquait aujourd'hui, donc euh, aujourd'hui, par exemple, je vais, et vous allez le voir un petit peu partout, euh, je vais porter le titre de coach énergéticienne. Je me sens davantage coach que thérapeute. Euh, effectivement, euh, j'ai cette qualité à travers mon intuition et ma clairvoyance d'aller voir les blocages inconscients, les mécanismes inconscients. Et, mais je me sens davantage dans une dynamique où j'amène les gens à se construire dans le futur. C'est-à-dire j'amène les gens à être dans le « ici et maintenant ». Euh, que dans la lecture des annales akashiques, par exemple. Donc, je suis plutôt dans une dynamique qui tend vers, qui tend vers la construction plutôt que le retour en arrière. Donc, euh, je vais adopter le nom de coach. Donc, euh, vous allez voir ça. Énergéticienne, parce que je suis vraiment spécialisée dans, la, dans les, le réencodage de vos mémoires cellulaires euh, et au niveau de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Donc, ça me paraît être, avoir du sens. Um, bonjour à tous <rire> um, et uh, et aussi uh, uh, d'où vient tout ce tout ce changement um, bon, tout ce changement ça a été déjà le fruit de tout un travaille sur soi, hein. il faut, faut dire ce qui aide, c'est ce de ce que, que j'aspire à vivre et et comme tout le monde, on enlève une couche, après c'est des couches d'oignons qu'on qu'on enlève, qu'on retire de soi. Euh, mon, mon cabinet a évolué, c'est ma sixième année. À chaque fois que moi j'ai évolué, mon cabinet a évolué, mes offres ont évolué. Bien sûr, j'ai eu besoin de changer mon site internet. Euh, et alors que ça fait six mois que j'ai changé mon site internet et là il y aura encore des transformations et, et en même temps euh, euh, il y a eu vraiment un bouleversement pour moi euh, au moment où j'ai déménagé donc moi j'ai déménagé au mois de juin juillet voilà au mois de ju juin voilà euh, j'ai déménagé ce déménagement là euh, a entraîné vraiment de la perturbation chez moi parce qu'il y avait des réajustements à faire, des gros réajustements à faire. Et... Euh dans lequel j'avais l'impression d'être dans une, pe une, une petite boîte qui ne me convient plus, je me sentais étriquée dans ma boîte, j'avais un, un besoin de m'expandre vraiment, un besoin de m'épanouir vraiment, euh, j'ai eu ce besoin vraiment intense en moi de dire ok j'ai envie que mon cabinet passe au seuil au-dessus, j'ai pas envie de passer un cap au-dessus, ce que je propose ne me correspond plus, mais qu'est-ce que je vais proposer je ne sais pas, il euh, y a une envie de... de... Il euh, y a en tout cas une envie intense d'évolution pour moi et pour vous. Euh, la, la situation actuelle avec ce qui se passe actuel m'amène inéluctablement à cette question de comment je peux vraiment contribuer dans ce monde par rapport à ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que je peux faire qui fait que là, euh, il y aura un changement euh, euh, sismique et systémique quoi. Il y a vraiment un besoin de se dire bon là il est temps, temps qu'on bouge ensemble. Et moi, c'est ce qui m'anime vraiment. Donc, euh, tout ce bouleversement après le déménagement m'a amené à, à être accompagnée. Donc, euh, actuellement, je, je suis accompagnée pour la transformation de mon cabinet, pour m'orienter euh, vers ma grande vision. Hein, Qu'est-ce que j'aspire pour moi et j'aspire aussi pour le monde en conséquence. Et euh, j'aspire à quelque chose de grand. Euh, J'ai envie de contribuer grandement et de manière efficace. Euh, J'ai envie de développer ces thérapies courtes euh, parce que c'est ça que j'aime. Euh, J'ai pris beaucoup, beaucoup de temps avant de me retrouver euh, slalomant dans la spiritualité, euh, slalomant aussi dans les thérapies ou autres. Oui Cynthia, je suis sur Nice. <rire> pour répondre cela slalomant aussi dans des, euh, avec les psychothérapeutes et combien même il y, avait, il y avait de la compétence dans tout ça bien sûr mais au-delà de j'avais compris ma problématique, j'avais envie d'actionner un changement concret donc j'ai beaucoup cherché, euh, ça m'a valu 8 années d'assettes et d'ermite oui oui oui pour une femme jeune comme moi, 8 années seule à explorer c'est beaucoup de temps et je souhaite en tout cas euh, pouvoir vous offrir un raccourci dans mes accompagnements. Quand bien même dans les séances individuelles que j'ai menées jusqu'à ce jour, il y a eu vraiment des résultats chez les gens. Euh, les gens appréciaient venir me voir parce que j'arrivais vraiment à détecter la problématique qu'il y a. Euh, y a y, tout était clair pour eux. Le plan était clair. Le plan de pourquoi les choses se passent, pourquoi il y a un blocage, pourquoi cette situation-là, elle se vit de manière répétitive, pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir... Tout était clair. Et en même temps qu'on déprogrammait ces blocages, je leur donnais des outils pour se mettre en mouvement. Beaucoup ont changé leur vie et je suis fière de ça. Et je suis contente euh, qu'on m'ait accordé vraiment euh, de la confiance pour permettre ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai constaté que euh, dans cette envie de contribuer de manière massive et de manière effective, parce que je compte bien, euh, je compte mettre ma graine dans tout ça, euh, à ma façon. Euh, j'ai réalisé que j'avais énormément de frustration d'accompagner certaines personnes qui venaient juste une fois ou deux et quand bien même ils sortaient de la séance ils étaient satisfaits moi non parce que je voyais je réalisais qu'une séance ou deux ne suffirait pas et qu'il y aurait encore besoin de temps d'intégration il y aura besoin de revenir dessus le changement tout changement peut être simple tout changement c'est rapide ça peut être là maintenant et j'y crois profondément mais tout changement demande aussi des temps d'intégration. L'intégration demande du temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus. <rire> les transformations, elles sont là dans tous les cas. Pour moi, c'est comme des années de vie qu'on gagne en fait, hein, vraiment. Mais voilà. Donc du coup, euh, y a, face à cette frustration, euh, je me suis positionnée par rapport à vous en se disant « Ah oui, mais ah, qu'est-ce qui est confortable pour vous ?» Et dans cette dynamique de pensée de quest ce qui est confortable pour vous, « Ah, peut-être que c'est trop cher. Ah, peut-être que ce ne sera pas confortable. Ah, comment faire. Ah, moi, je me plie en quatre hein, pour, pour que ça soit confortable pour vous. » Mais dans cette dynamique, en réalité, je ne vous aide pas concrètement et moi non plus. Donc, j'ai fait le choix euh, j'ai fait le choix d'arrêter d'être dans cette dynamique-là et de me dire « Ok, je pense que j'ai vraiment envie aujourd'hui. » d'être au cœur de ce changement concret pour vous et de vous proposer la formule qui vraiment va vous aider. Vraiment. Donc si vous avez vraiment envie de changement, si vous êtes prêt à tout mettre en place, s'il y a une transformation que vous voulez vraiment et que vous, vous dites là je suis prête, là j'ai envie de ça, là je suis prête à entendre ce que j'ai besoin de changer, je suis prête à mettre en place tous les conseils qu'elle va me proposer, je suis prête à me remettre en question, je suis prête à me voir, alors je pense que je suis la bonne personne pour vous parce qu'à partir d'aujourd'hui effectivement j'ai changé mes séances individuelles et je vais proposer des séances individuelles sur plusieurs séances donc là je suis encore en cours euh, de... c'est ce que je vous ai dit donc les choses elles vont être mis en place bientôt bientôt tout bientôt mais en tout cas tout ça pour vous dire que je j'ai besoin de je pense d'espace et de temps de silence aussi euh, pour voir vraiment, euh, pour me connecter déjà aux besoins universels, à la demande réelle, universelle, et de pouvoir vraiment proposer euh, des programmes aussi qui répondent vraiment à ce besoin-là. Euh, C'est vraiment la dynamique dans laquelle je suis, vraiment. Euh, J'ai compris que si les choses, si c'était bon pour moi, si ce que je propose c'est bon pour moi, je sais que ça sera bon pour vous. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai besoin de. de. Oui, de vous proposer ce qui m'anime vraiment et ce à quoi j'y crois vraiment et ce à quoi je. Je, je, je, je sais que, que ça va marcher pour vous en fait. C'est. Et je pense que ça, c'est vraiment, ce serait le plus beau cadeau, ce serait le luxe pour moi en tant que donc, tant que coach, vous voyez, il faut que je m'habitue, en tant que coach de pouvoir vous, vous amener à, à une transformation réelle. Il y a un moment donné, en fait, où euh, dans tout ce questionnement dans lequel j'étais, dans toute cette remise en question, en parallèle de la situation dans laquelle nous vivons, ah, Cynthia qui me dit « Bravo et félicitations pour votre évolution et de tout ce que vous transmettez à travers vos partage. » Merci beaucoup, Cynthia, pour tes mots. C'est de tout cœur, vraiment, c'est de tout cœur. Je crois qu'il y a une chose qui pour moi est importante, c'est que quand j'ai une personne qui vient me voir et que la personne me dit euh, « Ne serait-ce qu'aujourd'hui, on me remercie, on me dit « un merci. » Parce que je comprends maintenant. Parce qu'à l'instant où on comprend ce qu'on vit... On c'est plus simple d'accepter c'est plus à chaque fois j'ai le sens à chaque fois que j'ai le sentiment d'avoir mis de la lumière dans le cœur d'une personne à chaque fois qu'une transformation se fait pour quelqu'un à chaque fois qu'il y ait un changement de paradigme et, et un shift qui se fait j'ai ce retour à chaque fois de me dire waouh au moins j'ai pas vécu mon passé pour rien voilà et aujourd'hui <rire> je veux être au service de voilà, de ce don qui est là en moi, de, de l'expérience de ma vie qui m'a amené là. Et j'y compte vraiment d'honorer ça. Parce que voilà, c'est important pour moi de dire que sinon ce serait trop lourd. Et aussi d'honorer ça pour vous offrir vraiment ce qu'il y a de mieux. Et quand ça se passe pour vous, quand je vois les transformations que vous avez, à chaque fois je me dis waouh. Super, j'ai passé le relais. Ces huit années d'ascètes et d'hermites n'ont pas été vécues pour rien. Euh, le fruit de toutes ces recherches, eh ben au moins ça sert. Ça sert à l'humanité. Je sais que tout le monde gardera, enfin, toutes les personnes qui ont participé au programme Créer votre propre changement, ils vivent tous un saut quantique. Il y a un avant et un après. Et je sais, je sais pertinemment que, voilà que j'ai contribué pour ça et, et j'en suis ravie et je suis heureuse que les gens s'ouvrent et je pense qu'il y a une envie d'aider d'aider d'accompagner vraiment d'accompagner vraiment de manière effective donc voilà donc voilà c'est ça pour vous dire que je J'ai je, à cœur en fait de Je ne sais pas encore ce qui va ressortir de, de ce temps de silence dans lequel je suis. Et, et Ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, je, je, en écriture automatique, j'écris beaucoup, je canalise beaucoup de choses. Il y a déjà des programmes qui vont sortir, qui sont super, super, super, super intéressants. Vraiment, vraiment. Et euh, voilà. Sauf que, voilà, j'ai besoin de mûrir encore tout ça en moi. Euh, les lives du jeudi, Bayarmel, s'arrêtent. Il euh, y aura autre chose, ça sera différent, il y aura autre chose. Euh, dans tous les cas, vous avez déjà tout plein de contenu euh, que vous pouvez revisionner sur Instagram, sur Facebook et aussi sur YouTube. Et si vous souhaitez euh, recevoir euh, d'autres informations sur, euh, sur, euh, par mail, sur ma newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en privé, comme ça je vous joins. Il y a aussi une chose qui va changer, c'est que je pense que je vais envoyer des mails en aparté pour les personnes qui sont dans ma newsletter que je ne publierai pas ici, voilà. Donc euh, voilà, il y a pas mal de projets qui sont en cours. Coucou Émilie Il y a pas mal de projets qui sont en cours. Tout ça va se faire progressivement. N'hésitez pas à aller sur mon site wwwarmel parce que voilà, les transformations, elles vont se faire et elles vont se vivre. Euh, elles vont vous être proposées. Sachez que... J'arrive plus à trouver les mots. <rire> ouais. Sachez qu'il y a une envie sincère de vous donner mmh. vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Et je, je, je vais finir par ceci. Je, je rêvais d'une chose qui pour moi m'était importante. C'est que je rêvais que depuis très très longtemps, que mon approche soit une approche haut de gamme. Et que mon approche soit associée à quelque chose de luxueux. Luxueux dans le sens du raffinement. Luxueux dans la, dans la notion de l'essence. De l'essence de, de la spiritualité. Euh, ce moment est attendu depuis très longtemps pour moi. Donc je suis heureuse d'y être. c'est pas toujours confortable. Mais c'est ok aussi euh, de se rencontrer avec ce qui est là. Euh, mais l'idée... En tout cas, de proposer une approche de luxe, c'est pour vous, pour vous offrir le meilleur. Pour vous offrir ce que je pense être le, le plus beau euh, dans un accompagnement. Voilà, ça c'est mes derniers mots pour vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir soutenue durant les lives, d'avoir été là. Euh, de m'avoir encouragée parce que vos encouragements et les petits mots que vous me, vous me mettez comme toi là, Cynthia, comme... Euh, tous les mots que vous encouragé à, à faire ces lives de manière continue durant un an, ça a été une très très belle expérience pour moi, ça a été enrichissant, je vous ai enrichi, je me suis enrichi aussi à, à faire ces lives avec vous euh, merci infiniment parce que vous m'avez permis de grandir vous m'avez permis de m'enrichir moi aussi euh, merci d'avoir nourri cette envie de de contribuer qui est intense et qui est forte euh, et, et, et nourrit aussi ma confiance en moi euh, qui est là euh, ma confiance en la vie qui est là et qui se renforce de jour en jour euh, moi je, je voilà on reste en contact de toutes les façons les séances euh, euh, les séances de, de individuelles sont toujours là sous format d'impact je ne donne plus de séances one shot donc ça c'est clair pour tout le monde après, euh, voilà, le, le format, il va évoluer jusqu'à ce que ce soit définitif. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est au moins l'annonce que je peux vous faire. <rire> je vous souhaite une belle soirée, mes amis. Je vous remercie de m'avoir écouté euh, pour ce soir. Vous aurez toujours les contenus, voilà, les vidéos, les contenus, tout est là. Moi, mon cabinet reste ouvert à distance par Skype. Donc, euh, voilà, tout est encore là. <rire> Leslie qui me dit merci, Armelle, pour ce que tu es. Euh, merci, Leslie, pour tes mots. Mais il n'y a que toi que tu vois ce que tu vois là ça n'est que toi ce n'est que des aspects de toi donc je te retourne le compliment euh, cynthia qui me dit vous avez le cœur rempli de cette nouvelle énergie merci cynthia je et je souhaite euh, que cette connexion tu vois à travers l'écran puisse se faire et, et je, je, je te ressens là aussi et merci pour tes mots c'était vraiment un plaisir d'être en connexion avec toi cynthia vraiment donc euh, euh, j'ai envoyé un message, enfin euh, un article il y a longtemps de « Il est temps, oui, il est temps, il est temps d'être heureux, c'est maintenant. Euh, il est temps d'avoir accès au bonheur, c'est maintenant les amis. Il est temps d'être en paix avec notre histoire et c'est maintenant. Et il est temps d'avoir accès à la réussite et à l'argent et c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Et ça, c'est là où j'ai envie de tendre, c'est ce que j'ai envie de vous offrir. Moi je vous dis à très vite. On reste en contact. Mon cabinet est ouvert, soit à distance, soit par Skype. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des séances avec moi. Moi je serais ravie de vous accompagner, bien sûr, et comme toujours. Je vous embrasse fort. <rire> Prenez bien soin de vous. Prends bien soin de toi, Cynthia. Leslie, Emily. Il euh, y a qui est-ce qui m'a envoyé un message aussi? Vision listique je sais pas qui c'est derrière. Laure. Euh, Sarah, première santa aussi. Euh... Voilà. Merci, merci pour vos mots. Euh, vraiment, c'est Laurent. Merci. Merci à tous. <rire> Je... On reste connecté. Bye bye.